Voici un rapide tutoriel pour vous montrer comment régler votre ordinateur afin de pouvoir enregistrer, qu'il soit configuré pour enregistrer sur Audacity ou sur tout autre euh, outil d'enregistrement sur, euh, sur votre ordinateur. Donc Ici, vous allez aller en bas. Il y a où une icône en forme de, de haut-parleur, comme ici, ou alors ce petit carré qui va vous faire apparaître l'icône haut-parleur. Donc Sur cette icône haut-parleur, vous faites un clic droit et vous allez sur « Périphérique d'enregistrement » puisque c'est là que le problème se situe. Donc ici, moi, j'ai activé mon microphone. Il y a un petit rond vert, donc il est activé. Et on voit qu'il marche bien puisque les barres vertes montent et descendent régulièrement. Donc si vous voulez régler de façon à être sûr que le niveau d'enregistrement est bon, il faut aller sur « Microphone », faire un clic droit, aller dans « Propriétés » et dans « Niveau ». Dans « Niveau », vous verrez que vous pouvez baisser et monter votre son comme vous le voulez euh, là je le règle à 70 qui est une bonne, euh, bon, un bon réglage à peu près moyen, où on entend bien et à chaque fois que vous voudrez changer votre niveau, vous devrez faire la même manipulation vous pourrez toujours revenir ici pour le faire, lorsque vous avez fini vous cliquez sur OK euh, lorsque je veux enregistrer quelque chose qui n'est pas par le micro, mais plutôt une source euh, sur l'ordinateur, il va falloir que je règle mon mixage, que je configure mon ordinateur pour faire euh, un enregistrement correct euh, depuis que mon, mon ordinateur soit bien configuré. Donc, imaginons que ici, mais mes, voilà, l'affichage est, est fait. Donc, vous allez pareil, vous cliquez dessus, vous allez dans propriétés, vous allez dans niveau. Euh, de la même façon, vous pouvez le baisser et le monter. Je vous conseille de mettre 70, mais c'est une bonne chose. Encore une fois, vous pourrez revenir. À chaque fois, vous ne serez pas content de votre niveau d'enregistrement, de l'ordinateur, si vous voyez que j'ai ce qui ne va pas. Et vous faites OK. Voilà. Euh, si, par hasard. Euh votre mixage stéréo était désactivé, là je le désactive, et qu'il n'apparaisse pas, voilà, qu'il n'apparaisse pas sur votre euh, panneau de son, de configuration de son que vous avez ouvert par le petit icône euh, de haut-parleur. Il vous suffit de cliquer en dehors de ces deux, de, de vos icônes, complètement dans le blanc, c'est-à-dire en bas probablement à droite, de faire afficher les périphériques désactivés. À ce moment-là, votre mixage stéréo apparaît. Vous faites un clic droit, vous faites activer, vous refaites un clic droit, vous, vous réglez la propriété, de nouveau niveau. Voilà. Et c'est fait, donc c'est pas la peine de recommencer. Lorsque vous avez fini, n'oubliez pas de cliquer sur OK. Et là, votre appareil est bien, votre ordinateur est bien configuré.